Y'appelez pas, vous savez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tournée tard. Cette fois-ci, vous voyez, il est quasiment, je sais pas, 2h30 du matin, et c'est parfait qu'il soit 2h30 du matin, parce que c'est un grand classique de ma chaîne YouTube, c'est le mode de beauf. Alors, si vous avez découvert ma chaîne YouTube cette année, vous savez pas ce que c'est, vous allez vous dire, mais Zach, hein, comment ça sur Call of Duty, il y a des modes de beauf. Bah écoutez, le mode de beauf, c'est, et je vais vous l'expliquer très simplement, une série que je fais depuis un moment pour décrire le hardcore. Eh oui, le hardcore avec le bon vieux daron qui a le mioche qui dort, là, dans la pièce à côté, qui joue tard le soir parce qu'il y a la famille qui dort, qui essaye de pas réveiller le mioche, qui euh, aime pas le normal parce que ça prend pas ses balles, hein. ça prend pas ses balles en normal, hein. vraiment, euh, ça, ça, en hardcore, au moins tu tues en une balle, euh, c'est réaliste. Voilà. Donc grosso modo, c'est une petite caricature de la personne qui vient avec le petit pseudo FR63, hein, situé à Thiers, à côté de Clermont, sur une vieille ADSL dégueulasse, et qui joue au hardcore avec sa petite famille qui dort à côté, c'est euh, marrant. Bon, c'est une caricature, c'est pas méchant, hein. si vous jouez à hardcore, faut pas le prendre euh, pour vous, Ok, moi aussi ça m'arrive de jouer à hardcore pour faire mes défis. Il y a quelques avantages à y aller. Donc c'est juste histoire de faire une petite introspection et euh, le concept. Voilà. Je tenais à vous remercier les frérots pour les retours du vlog de Tallinn, le 5 qu'on a fait hier avec ma femme. C'était vraiment super bien. Et bon, j'ai même pas à vous faire la propagande parce que regardez la barre de like, dislike. Vous-même, vos congénères viewers, peuvent vous montrer du coup la qualité de celui-ci. Donc n'hésitez pas, si pas déjà fait, allez aller le regarder, lui donner de la force, tout ça, ça m'encourage à diversifier mes contenus, c'est très très cool. Donc je remercie tous ceux qui ont pris le temps de le regarder et le commenter. Maintenant trêve de bavardage, j'ai préparé une classe. Donc une classe agressive, hein, je vous le dis, j'ai pas envie de euh, être là comme ça, sur des lignes fixes pour essayer de tuer des mecs en une balle, j'ai envie de rusher, de rusher vénère, donc je me suis fait une petite AK-74U, hein, une belle petite AK-74U silencieuse, avec un spa et euh, quelques atouts et tout, on se la donne comme on aime, mais trêve de bavardage, allons directement in-game. Let's go baby Bon, au niveau du mode, je me suis pas cassé les couilles, j'avais vu qu'ils avaient fait un mode Armada Strike et Crossroads, je sais pas quoi, donc en gros c'est un mode où tu vas jouer que sur ces deux maps, pourquoi pas Oh, c'est deux des meilleurs maps à mon sens Même si je sais que certains n'aiment pas Armada Strike Personnellement Je peux parfaitement jouer dessus Ça ne me dérange pas outre mesure euh, C'est deux maps que je trouve grosso modo Oh là là le petit triple kill Ces deux maps euh, que je trouve quand même assez euh, réussies Même si Armada Strike c'est devenu fusil à pompe strike Frère depuis que dans toute cette zone ici ah oh bah je me doutais pas qu'il y ait quelqu'un ici Depuis que sur cette, toute cette zone là ici à l'intérieur du bateau C'est plutôt fusil à pompe land donc très très très vénère Et euh, on en rigole bien Oh là là, il y a quelqu'un tout au fond de son spawn, c'est assez terrible. Bon, là, là, là, là, là, on arrive sur les jackies que je vous ai évoqués juste avant, tu vois. Il y a quelqu'un ici Ok, let's go. petit kill. Oh, il y avait quelqu'un aussi derrière moi. Je vais essayer de me battre dans les bateaux, tout ça, pour essayer de trouver des types. Mais j'ai un peu le sentiment que ça campe de manière un petit peu exagérée. Alors, je tenais à faire. Euh des grosses dédicaces et à remercier tous les frérots qui passent sur Twitch tous les jours. J'ai atteint, je me permets, hein, je sais que vous ne regardez pas tous mes streams, mais les 1000 subs sur Twitch, c'est quand même vraiment énorme. C'est dantesque et ça me permet de pouvoir me lancer dans des projets. J'ai peut-être... J'en parlais envie récemment de prendre des locaux, de faire des trucs encore plus quali. Je vous parlais du fait que euh, niveau montage, tout ça, j'essayais d'upgrade mes contenus, de faire des trucs vraiment très très lourds. Donc avoir vraiment beaucoup de subs et des gens qui me suivent au quotidien, ça me permet de m'aider dans tous mes projets. Donc grosse dédicace à vous. Je vous verrai. Peut-être dans quelques mois, je prendrai des locaux et euh, ferai euh, des trucs lourds à partir de ceci. Mais ça, c'est dans un second temps. Et vraiment... Moi je le dis, ces 1000 subs là c'est mon record, j'ai jamais eu autant sur Twitch tu vois. À l'époque quand je streamais sur Black Ops 3, Zach était encore hype, tu vois, qu'on voulait encore ma tub. <rire> bon, Moi, je le dis un peu vulga vulgairement, mais c'est rigolo. Euh, J'avais atteint 600 subs je crois au grand maximum. Et là du coup je suis à 1000, c'est ce qu'on peut appeler la renaissance, la renaissance d'une personnalité. C'est comme Thierry Henry quand il est revenu à Arsenal à 34 ans et qu'il a marqué la compte Liz, On a tous vu cette vidéo 50 fois dans des compiles football de merde. C'est à peu près la même chose. Oh, dommage. Fils de pute. Ah, il va jamais venir. hein. Attendez, on va essayer de lui faire le tour. Il est juste là. Il est là. Ah, chien va Tu croyais l'affaire à qui, petit Je vais pas aller du même côté parce que je suis sûr qu'il va m'attendre. Le joueur Call of Duty est un joueur qui est qui a beaucoup de fierté, donc du coup, forcément, quand tu lui casses sa mère, il va forcément essayer de se venger. Il y a peut-être même quelqu'un qui m'attend au top, là. Hop, boum. Hop là, la série de 4, baby, vous voyez Après, faut pas m'en vouloir, je suis dans un état mental qui est pas très stable, les gars. Mais je suis dans un état mental pas très stable à cause d'un truc. Je pense c'est un truc qui a vraiment frappé beaucoup, beaucoup de monde, les gars. Oh putain, ils campent tous. C'est terrible, là, je vais essayer de, de m'en sortir, de passer à droite, à gauche et tout, mais... Il y en a un tout au fond, ouais regardez, c'est très très chaud pour moi les SMG. C'est à cause de l'épisode 4, enfin euh, l'épisode 4, de, le premier épisode de la saison 4 de SNK, les gars. Je suis absolument retourné par ce que j'ai vécu. Oh là là. Ça s'annonce très compliqué là. Let's go Non Le turn, le turn, le turn, le turn. On essaye de trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez Là, regardez à ma droite, il y a peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un. L'accès ah, la série Allez On a réussi à les bouger, du coup les spawns ont changé Je suis absolument retourné par la saison 4 de SNK, ça fait vraiment plaisir, un des meilleurs animés du monde. Alors je tenais juste à dire un truc, hein, parce que je me doute que dans ma commune, vu que je parle pas beaucoup d'animés, il doit en avoir beaucoup qui n'en regardent pas. Moi, ce qui me fume... Oh là là là là C'est cette capacité des mecs qui ne regardent pas des animés à croire qu'ils ont genre un brevet de maturité supérieure par rapport à ceux qui en regardent. C'est des gens qui sont là, oh, des animés. Moi, je ne regarde pas jamais les japonais. Je suis pas un enfant. Je ne suis pas un weeb, Je suis pas un otaku. Je regarde pas. Euh, C'est genre de trucs. C'est réservé pour les mecs qui payent des menus mangas à 10 balles, ok Moi, je regarde que des vraies séries, Breaking Bad, des trucs comme ça. Voilà. Euh, bon, les gars. Déjà, calmez-vous, vous n'êtes hein, pas supérieur par rapport à un truc que vous regardez. Et si vous ne voulez pas euh, du coup connaître ce chef-d'œuvre qui est SNK, c'est tant pis pour vous! Donc, oui, euh, le premier épisode de la saison 4 de SNK, absolument fabuleux, j'ai pas les mots. Alors, euh, je me rappelle pas de tout, hein, on va pas faire un débrief. Et là où je veux revenir, c'est qu'en le regardant, il y a certains éléments que j'avais regardés, tu vois, pendant les saison 3, tout ça, que j'avais un petit peu oublié, donc ça m'a fait un petit peu bizarre par moment. Mais au global, ça m'a fait tellement plaisir, surtout quand je me rappelle de la dernière saison de Game of Thrones, tu vois, qui, elle, m'avait quand même, et je pense pas que moi, beaucoup déçu. Donc, franchement, <rire> hop, je te dirais que le retour de certains classiques est salutaire. Hop là. Attention, est-ce que je fais un kill Oh, j'ai une machine de guerre Let's go une machine de guerre à hardcore, ça va envoyer du pâté, hein. Attention, qu'il a l'étage, l'autre. Mais il est où le connard Let's go En fait, il y en a un qui fait son tout petit gun, là, comme ça, avec, euh, tu vois, le hardcore, et il envoie que des petits... une il envoie des petits one des tout Comme ça Voilà, regardez. Voilà C'était lui, monsieur xel bâtard Attention, regardez, c'est à l'inverse, ça va venir là-bas. Let's go, série 3. Ça va monter ici, je crois. Ça monte, série de 4 mesdames et messieurs. Alors je vais pas essayer de prendre la longue shot. Regardez, on va essayer de tu vois, de faire un petit flank des familles. Enfin, de pas faire un petit. On va, on, on va faire un truc. Je vous le dis parce que je suis totalement encore empêtré, en voyez-vous, dans toutes ces affaires de camo et de putain de Dark Matter. Donc je suis en train de vraiment de jouer avec des sombres armes pas du tout connues pour essayer de faire tu vois les camos. J'ai joué à la QBZ, j'ai joué à plein d'armes de merde. Et au final, 29 armes sur Black Ops Cold War, c'est quand même assez léger. C'est pour ça que j'ai bien envie, tu vois, de la saison 1, ne serait-ce que pour avoir des. はい les nouvelles armes parce que là en termes d'armes c'est un petit peu la hess tu vois donc la saison 1 va ramener quoi parce que du coup elle a été bougée je crois au 16 décembre si je dis pas de bêtises donc j'ai hâte de faire des vidéos elle va forcément euh, ramener une petite fusion tu vois Warzone et Cold War mais elle va ramener nouvelle map nouvelle arme et euh, du coup le season pass et toutes les conneries qui viennent avec habituellement au début des saisons et c'est assez cool c'est pour ça que j'avais quelqu'un qui me disait dans mon chat un moment sur Twitter, « ouais est-ce que ce Cold War sera encore actif ou il sera abandonné au bout d'un moment bah en fait avec le système qu'ils ont pris depuis Modern Warfare en termes de contenu, grosso, grosso modo sur code, t'es sûr que t'es Gucci, si t'aimes bien le jeu, t'es sûr que tu seras pas délaissé au milieu de l'année, sachant que tout est gratuit maintenant, et ça c'est quand même un bel avantage. Bon, On est totalement d'accord, hein, tout n'est que tromperie, tout ça, machin, ils font ça dans un but de business. Hein. Activision c'est pas une MJC, ils nous font pas des contenus gratuits juste pour notre beau sourire. Hein. Ils font ça parce qu'ils se font des sous sur les cosmétiques, mais je préfère qu'ils se fassent des sous sur les cosmétiques plutôt que sur les DLC. Hein. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on payait des maps 15 fucking balles, les gars Et ça, ça, ça, c'est de l'évolution, tu vois Ouais, bah bon monsieur, merci. Merci pour votre participation. Quelqu'un d'autre Non Vas-y. J'aime bien... J'ai bien envie d'aller en bas, mais j'ai peur d'être attendu full visé par une petite type 63. Donc on, regardez, on passe en haut. Y'a quelqu'un là. Oh non il avait eu un lance-grenade, le bâtard! N'oubliez pas les joueurs rogue En normal comme en hardcore, on vous déteste, on vous chie sur. Bande de quand Le nerf arrive, je sais, ils l'ont annoncé. Le nerf va arriver, donc c'est pas si terrible, lui par exemple. Non, le la FFR, ça va. Ce qui est quand même drôle, c'est que la FFR, j'ai eu le temps de faire une vidéo meilleure armée mais ça aura duré quoi Peut-être même pas une semaine. Vu qu'elle a été quand même assez nerf dans la foulée. Bon, et bah ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, ok, la game a été gagnée. Ça fait plaisir, petit 35-15. C'est pas le meilleur des ratios.